Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à nous tous à notre soirée de prière, le mois de prière, une église d'influence à la Nouvelle-Jérusalem, à Londres. Nous sommes à notre deuxième semaine que le Seigneur en soit infiniment béni, infiniment loué, infiniment célébré. Là, nous allons euh, prier ensemble pour recommander ce temps entre les mains de notre Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute éternité, tu es grand, tu es fort, tu es redoutable, tu es puissant, tu es glorieux, tu es digne de recevoir la louange l'honneur, l'autorité, la célébration, la grandeur, le règne, le pouvoir, la dignité, la majesté, la royauté, la souveraineté, la toute-puissance pour le siècle de siècles. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés, toi qui as payé le prix fort pour nous, ô oh Dieu des armées, ce soir encore nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons prier, nous voulons communier avec toi, ô Père, par le précieux Saint-Esprit, ô Dieu de gloire. Sois exalté, Dieu de nations et de peuples sans fin et sans nombre. Sois célébré, toi, le Narcisse de Saron. Sois célébré, toi, le lit de vallée. Sois célébré, toi, le puissant sauveur et maître. Sois célébré, toi, Elion. Sois célébré, à Adonai Shama, soit célébré Adonai Jire, soit célébré Adonai Mekadesh, soit célébré Adonai Tidkenou. Dieu de toute éternité Dieu de toute puissance, Dieu de toute révélation le ciel et la terre sont soumis à toi, ô oh Dieu Les ciel et la terre sont les œuvres de tes mains Père de gloire, tu sièges en majesté et en dignité Seigneur, sois béni ce soir encore Elohim, sois béni toi l'éternel, le Dieu des armées toi l'éternel, le Dieu des armées, porte élevé vos lentos, élevé les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevé vos lentos, les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevé vos lentos, élevé les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'éternel vaillant dans le combat. L'éternel héros, voilà le roi des gloires. Tu es notre roi des gloires, Jésus. Ce soir encore, au oh Seigneur, nous voulons le déclarer très haut et plus haut, que Jésus, tu es notre roi, tu es le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu puissant et glorieux, le Dieu sauveur et miséricordieux, lent en la colère et riche en bonté et en bienveillance, rempli de compassion et d'amour, ô Dieu de gloire, pour toute personne qui crie à toi et qui vient à toi, d'un cœur ouvert et d'un cœur sincère, toi qui nous as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons communier avec toi ce soir dans la prière, ô oh Dieu des armées, dans une attitude de repos et de foi, parce que c'est toi qui nous as promis, ô oh Dieu, que lorsque nous crierons à toi, ô oh Père de gloire, tu agiras, ô oh Dieu des armées, tu agiras. Avec puissance, tu agiras avec autorité au Dieu. Toi qui nous as promis, tu as dit que tu es le Dieu de maintenant. Tu es le Dieu de maintenant parce que Père, tu es disposé à accomplir pour nous des choses étranges des choses extraordinaires au oh Père des signes, des prodiges, des miracles au oh Dieu et tu as dit maintenant, tu as dit maintenant au oh Dieu nous célébrons le Dieu de maintenant nous célébrons le Dieu de maintenant, El Shaddai est ton nom, Adonai Rafa est ton nom Adonai Titkenu est ton nom Adonai Mek Kadesh est ton nom. Adonai et Lolam est ton nom. Père, c'est ce que nous exaltons. C'est ce que nous célébrons, ô oh Dieu. Nous nous réjouissons en cela, Père de gloire, encore ce soir, parce que nous savons que c'est une soirée de prodiges et de signes, ô oh Dieu. C'est une soirée de transformation. C'est une rebosa Redosita namana sente, meredosita namaika, mantakoro dosita namana sente, namandasia, mantekere C'est une soirée de revêtement, père. C'est une soirée de revêtement ô oh Dieu. Reba babo ba santé. Mare dositana maika. Mere dositana manasente. C'est une soirée de revêtement. Mere dositana manasente. Miro dositana manasente ne maika. Mare dositana manasente. Iramanda ramanda cetenemaika. C'est une soirée de toucher ô oh Dieu. De toucher divin ô oh Dieu. Reba ba ba ba ba. C'est une soirée de fortification Et de blindage de l'homme intérieur Au oh Dieu Par l'ablonction du Saint-Esprit Par la puissance du saint esprit raba Baba ba ba rebo set e sente Mekero ro na sente e ramana sente ne ma baba iko ba ba bien aimé invoquant le sang de Jésus encore en guise d'entrée dans ce temps de prière. invoquant le sang précieux de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang précieux de Jésus contre les œuvres des ténèbres ce soir. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Le sang du rachat. « Le sang de la rédemption, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous invoquons le sang qui purifie, que le sang de Jésus-Christ purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos émotions, oh Dieu, de toute impureté, de tout péché, oh Dieu de gloire, tout ce que nous avons confessé comme péché, oh Dieu, tout ce que nous avons confessé comme faute et manquement, ô Dieu des armées, que le sang précieux de Jésus nous purifie, que le sang de l'agneau de Dieu nous purifie, que le sang de l'agneau de Dieu nous purifie, car nous voulons entrer dans le sang de sang où nous sommes déjà positionnés en Christ, ô Dieu. Nous voulons toucher des choses sacrées, des choses célestes, ô Dieu, et nous voulons que rien en nous n'en fasse entrave à cela, ô Père. C'est pour ça, au Dieu de gloire, après avoir confessé nos péchés au oh Dieu et obtenu le pardon et ta miséricorde Père, libère le sang de l'agneau de Dieu, libère le sang de Jésus, libère le sang de l'agneau de Dieu, que le, de que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les cœurs. Je libère le sang de l'agneau de Dieu, purifie les cœurs Précieux sang, que le sang, de que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les pensées, les sentiments et les émotions soient lavés et purifiés dans le sang précieux de Jésus, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang précieux de Jésus. Rabababo sente, ike le sang de l'agneau de Dieu. nous recevons la rémission encore le pardon des péchés au travers du sang de l'agneau de Dieu au travers du sang précieux de Jésus au travers du sang précieux de Jésus rabat baba santé purifie ces lieux dans le sang de l'agneau de Dieu, nous purifions la chair, l'estrade, la scène Dans le sang de l'agneau de Dieu, nous répandons le sang de Jésus dans chaque pièce de ton assemblée. Nous répandons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de purification, le sang mare sente sang... sente sente le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Reba papa, le papa, le Marie dosita le sang de l'agneau de Dieu rebosita na manasente rabababaika mere dosita manasente le sang de Jésus dans les corps reba santa keria le sang de Jésus dans les corps rebosita le na manasente rabababaika mere dosita manasente la bible nous dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoign ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je déclare ce soir la victoire du sang de Jésus. Je déclare ce soir la victoire qui a dans le sang de Jésus tout le long de ce programme. Je déclare la victoire qui a dans le sang de Jésus, la victoire qui a dans le sang de l'agneau de Dieu, la victoire qui a dans le sang de l'agneau de Dieu, la victoire qui a dans le sang de l'agneau de Dieu, la victoire qui a dans le sang de l'agneau de Dieu. La dans le sang de l'agneau de Dieu. Rabba. Je couvre les maisons dans le sang de Jésus. Je couvre les familles. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Que les familles soient couvertes et protégées. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Rebaba. Rebo dosita dosita. Le sang de Jésus dans les maisons. Le sang de Jésus dans les familles. Le sang de Jésus dans les, le Jésus dans les maisons. Le sang de Jésus dans les familles Afin de détruire les œuvres du diable Afin de détruire les œuvres maléfiques et mauvaises Le sang de Jésus dans les maisons Le sang de Jésus dans les familles Le sang de Jésus dans les maisons Le sang de Jésus dans les familles Je répands le sang de l'agneau de Dieu le sang de Jésus, dans les familles et dans les maisons, que les épouses soient protégées, et gardées dans le sang de l'agneau de Dieu, que les épouses soient protégées et gardées, dans le sang de l'agneau de Dieu, que les enfants soient protégés et gardés, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang de l'agneau de Dieu, que les parents soient protégés, papa, maman, dans le sang précieux de Jésus, que les grands-parents soient protégés, papy, mamie, dans dans le sang de l'agneau de Dieu, que les frères et sœurs soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu, que les cousins et cousines soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu, que les neveux et nièces soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous déclarons ce soir la victoire du sang de l'agneau de Dieu contre les œuvres des ténèbres. Nous déclarons la victoire du sang de l'agneau de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Nous déclarons la victoire du sang de l'agneau de Dieu la victoire du sang de l'agneau de Dieu, la victoire du sang précieux de Jésus, contre les arbres des ténèbres planifiés en cette fin d'année, contre nos vies, contre nos maisons, contre les familles, contre ton église, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons la victoire qu'il y a dans le sang de Jésus, nous libérons la victoire qui a dans le sang de Jésus, nous libérons la victoire qui a dans le sang de l'agneau de Dieu. Satan, le sang de Jésus, agit contre toi. Satan, le sang de Jésus, témoigne contre toi. Satan, le sang de Jésus, témoigne contre toi. Satan, le sang de Jésus, agit contre toi. Satan, le sang de Jésus, agit contre toi. Satan, le sang de Jésus.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 toi, la Bible nous dit il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Rabba, il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Rebossa taqueria, Rabba baika. Iramana le sang de l'agneau de Dieu, Sente, nous élevons la croix de Golgotha, ce soir encore, au oh Dieu, en signe de victoire, nous élevons la croix de Golgotha, en signe de victoire, la croix de Jésus dans nos maisons, la croix de de Jésus dans nos familles, la croix... De Jésus dans nos maisons, la croix de Jésus dans nos familles, la croix de Jésus dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Oh, Reba Santa Corodocita, Mare Docita Namaikera Dosita. Reba Baba Rebo sete Karia. Nous élevons la croix de Golgotha dans la scolarité de nos enfants. Nous élevons la croix de Golgotha dans la scolarité de nos enfants. Dans nos projets professionnels, nous élevons la croix des Golgotha en signe de victoire, où Jésus a dépouillé les dominations, les principautés, les puissances de ténèbres, les a livrées publiquement spectacle, en triomphant-elles par la croix. Nous élevons la croix des Golgotha, nous élevons la croix des Golgotha dans les ménages, dans les foyers, dans les cours. Afin que la victoire de la croix soit manifeste au oh Dieu, afin que la victoire de la croix soit manifeste au oh Dieu, évidente, efficace au oh Dieu, dans les couples, dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, quelle que soit la situation, au oh Dieu. Quelle que soit la situation, oh Dieu. Mare dosita. Mare dosita namaika. Rababababa baika. Rebosete kero dosita. Namanda Keria, Prions, bien-aimés, continuons à prier pour nos familles. Rebaba baba. Rebosete nemana sente. Des familles bénies, oh Dieu. Rebosita namana sente. Qu'aucune ne prévalent sur nos familles. Toi qui as dit dans ta parole que toutes les familles de la terre tirent son nom de toi. Toi qui nous as dit, oh Dieu, que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus, que nous avons la bénédiction au travers d'Abraham. Ô Père de gloire, que cette bénédiction se manifeste dans nos familles, se manifeste dans nos maisons, se manifeste dans nos familles, à tous les niveaux, oh Dieu, à tout point de vue au oh Dieu, se manifeste dans nos familles. rebo keria. La bénédiction, la bénédiction, au-dessus de la malédiction. La bénédiction supplante la malédiction. Balaam a voulu maudire ton peuple, mais il n'a pas pu maudire celui que l'Éternel a béni. namana nous annulons les paroles de malédiction contre nos maisons, nos familles, contre ton peuple, contre ton église. Nous les annulons au nom de Jésus. Contre les ouvriers de la maison. Nous annulons les paroles, les pratiques de malédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rekoto Sata. Mandarebo sitana Nemanasente e Sana, Santa Korado Sita Au oh, nom précieux de Jésus Au oh, nom victorieux de Jésus Aucune malédiction au Dieu Ne peut rester présente Dans la vie de ton peuple Au oh, nom puissant de Jésus Dans la vie de ton peuple Au oh, nom puissant de Jésus Dans la vie de ton peuple Au oh, nom puissant de Jésus, dans la vie de ton peuple, au oh, nom puissant de Jésus, dans la vie de tes fils et de tes filles, au oh, nom puissant de Jésus, Rabba Baba, Reboseke Santé, Eramana Sentenemaïka, Rabba Babaïka, Rebossa Takeria, Eramana Sentenemana Sana, Rabba Babaïka, Rebossa Takeria, Eramana Sentenemana au oh, nom puissant de Jésus. Je révoque les décrets pris dans les sociétés secrètes contre ton église contre ton peuple contre les ouvriers de la maison tes serviteurs et tes servantes je révoque ce projet unique au nom précieux de Jésus je récolte au soto esprit de dispersion je te chasse dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rabat Baba, rebossé Oh merci Seigneur, merci Dieu bon, merci Seigneur Dieu de victoire, merci Seigneur, Dieu de tout de tout miracle, merci Père éternel, au nom merveilleux et puissant de Jésus Christ. Oh merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire, merci pour ta sainte et glorieuse présence encore ce soir, merci Seigneur Jésus, merci Dieu des armées. Merci Dieu de toute éternité, merci Dieu de toute autorité, merci Dieu de tout prodige, merci que ton règne est puissant, que ton règne est glorieux, que ton règne est redoutable, que ton règne est merveilleux, que ton règne est élevé, oh Dieu, Reba Baba Baba ba baika, meredosita namana sente, rebo santa keria, reba ba baika, remosita namana sente, reba ba baika, rebo santa kero dosita, mare namana sente, e ramanasita Mana keria. Seigneur, fortifie ton peuple, ô Dieu, par l'onction du Saint Esprit. Fortifie ton peuple, ô Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, fortifie ton peuple, oh Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, fortifie ton peuple, oh Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans Ephésiens 3, verset 14, oh Dieu, l'apôtre Paul a prié, oh Dieu, pour que l'homme intérieur soit fortifié par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Père, merci de fortifier ton peuple, de « Fortifié, Seigneur de gloire, l'homme intérieur ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que le langage de la foi habite pleinement l'homme intérieur, que la confession de foi, que les déclarations de foi inondent l'homme intérieur. » que la foi reste inébranlable que Jésus soit confortablement assis et satisfait dans notre homme intérieur dans le nom précieux de Jésus Manda Keria que toutes les inquiétudes et les soucis odieux, Dieu les venins d'inquiétude et de soucis odieux, Dieu d'amertume de rancune de ressentiment de colère de rejet soient brûlés dans l'homme intérieur par l'onction. Du Saint Esprit soit consumé dans l'homme intérieur par l'onction du Saint Esprit, par l'onction du Saint Esprit, Rama Santata, I Ramana Sente Nimanasana, un peuple libre, Rebosita Mana Sente, un peuple libre, Rebositana Mana Sente, que l'onction brise les chaînes ce soir. mana les chaînes qui retiennent les cœurs captifs. Captif, captif de la mélancolie, captif de la tristesse, captif des pleurs et des inquiétudes et des soucis, que l'onction brise les joues que ce soir, Reba Santa Coria, captif de l'incrédulité et du doute, de manque de foi au oh Dieu, que l'onction brise les chaînes que ce soir. Reba Santa Coria, Reba Baba Baba, Reba Ba innocente. Mero Sente, Reba ba rabat baba babaika réma santa ta iramana sainte ne manasana rebaba baba baïka rebosita namana sente au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus Reba santa keria, iramana sente ne manasana raba baba baba baïka rebos manasana iramana sente ne que l'onction soit L'œuvre, que l'onction soit à l'œuvre. Reba Santa Keria, que l'onction soit à l'œuvre. Rebossi Santé, Sente, Rama Mama, Maredosi Tanama Maikeria. que l'onction soit à l'œuvre dans les cœurs, afin de réguler les cœurs au Dieu. Reba Santa Keria, Reba Mama Maika, que les cœurs soient remplis de foi. Sita Namanda Keria, d'espérance au Dieu. Reba Santa Rébabaïka, et Ramana et libère les grâces, Père, encore ce soir, et Ramana libère les grâces, oh Dieu, libère les grâces, oh Dieu, libère les grâces, oh Dieu, au nom puissant de chez libère les grâces, oh Dieu, au nom puissant de chez Santa, libère les grâces au oh Père au nom merveilleux de Jésus rebossit Sente et Ramana Sente de Baikaria que les forteresses des prisons ce soir s'écroulent au nom précieux de Jésus que les murailles des prisons ce soir s'écroulent encore au nom précieux de Jésus comme les murailles de Jéricho sont tombées au oh Dieu rebossit Sente que les murailles intérieures au oh Dieu Soit brisé ce soir par l'onction de l'esprit saint, par l'onction de l'esprit saint, baba, par l'onction de l'esprit saint, Keria, que l'onction brise la peur, Rebo que l'onction brise la muraille de la peur, la forteresse de la peur, soit brisée par l'onction de l'esprit, soit brisée par l'onction de l'esprit, soit brisée par l'onction de l'esprit soit brisé par l'anxiom de l'esprit, soit brisé. Reba Santata, ma sente. Oh merci Seigneur! Oh merci Seigneur! Oh merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Oh merci Père de gloire! Merci Elohim! Merci Elohim! Merci Elohim! Merci Elohim! Merci Elohim! Merci Elohim! Ehyadonah Shama Shama Elohim Ehyadonah Shama Shama Elohim Alléluia Adonai Shama Shama Alléluia Alléluia Bienvenue à vous bien-aimés du Seigneur en présentiel et connectés à notre soirée du mois de prière du lundi 22 novembre 2021 nous allons prendre quelques minutes, 10 minutes, grand maximum, 15 minutes dans la méditation de la parole avant de continuer encore dans la prière. Comme vous le savez, nous avons commencé notre mois de prière la semaine passée, le 15 novembre, et nous y sommes jusqu'au 15 décembre, par la grâce du Seigneur, avec comme grand thème une église d'influence. Une église d'influence. Nous avons divisé ce mois de prière, comme vous le savez, en cinq parties qui correspondent aux cinq semaines. La première semaine, la semaine passée, du 15 novembre 2021, au 21 novembre, nous parlions de la présence de Jésus dans le Temple. Et la deuxième semaine, celle-ci, qui commence aujourd'hui le 22 novembre jusqu'au 28 novembre, nous parlerons de la présence de Jésus dans la ville. La troisième semaine du 29 novembre au 5 décembre, ça sera la présence de l'Église dans le Temple. La quatrième semaine du 6 décembre au 12 décembre, ça sera la présence de l'Église en dehors du Temple, dans la ville. La semaine 5 du 13 décembre au 19 décembre, nous aurons notre campagne d'évangélisation connectée Édition 2021, Seco, édition 2021, avec grand thème, Jésus fait des miracles. Pour donc cette semaine, pour aujourd'hui, nous commençons la série concernant la présence de Jésus dans la ville. Si nous prenons le livre de Romains, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, nous allons prendre... Le verset, on veut prendre le verset 12, Romains chapitre 8, verset 12. La Bible dit Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sans Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, Héritier de Dieu et cohéritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.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 Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous prenons également le livre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. La Bible dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Le même texte se trouve également dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17, la Bible dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par l'Esprit. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et tu viens à moi? Jésus répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est -ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La présence de Jésus dans la ville. Le texte de Romain, dont nous avons parlé tout à l'heure, nous avons lu Romains 19 nous dit, nous révèle une vérité importante et un mystère que la création tout en entière attend la révélation des fils de Dieu. La manifestation tangible, physique et évidente des fils de Dieu. Ça veut dire que les fils de Dieu sont là, mais ils sont cachés. Mais il faut qu'à un moment donné, les fils de Dieu soient révélés. Et la création n'attend pas autre chose. Elle attend que les fils de Dieu se manifestent. Pourquoi Parce que la création est dans un état de soumission à la corruption. Rien de bon n'est au sein de la création. Et la création est, est consciente de cela, que nous sommes dans un état de corruption, dans un état de pourriture. Le péché a rempli la création. La création est en destruction. La création est remplie de vices, de mal en tout genre. Elle est consciente de cela. Mais la création sait que la seule chose ou la seule solution, le seul remède qui peut le sortir de son état de corruption, c'est la révélation des fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. Or, ces fils de Dieu-là sont cachés. Le Seigneur Jésus, il est né en étant été conçu par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que L'ombre du Très-Haut a couvert Marie, le Saint-Esprit est venu sur Marie et le Seigneur Jésus a été conçu et il est né en tant qu'enfant de Dieu. On a donné le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. On a vu la semaine passée, à l'âge, à, à, à, à huit jours de naissance, il a été présenté au temple consacré circoncis et au douzième année, à la douzième année de sa vie, au temple, nous avions vu comment est-ce que le Seigneur Jésus discutait avec les savants et les confondait. Et la Bible nous dit de lui que il croissait en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Il était Jésus, il était Emmanuel, Dieu vivant au milieu des hommes. Mais avant ce que nous allons voir aujourd'hui, la Bible ne nous relève ou ne nous relate aucune influence manifeste et efficace de Jésus vis-à-vis -vis de la création. La création, ça veut dire la ville, ça veut dire le monde, ça veut dire l'extérieur du temple. La Bible ne nous montre aucune manifestation forte et puissante de Jésus vis-à-vis -vis de cette création qui soupire, qui est sous la corruption. Mais qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné de la vie du Seigneur Jésus, il commence maintenant à se manifester à la création et à accomplir le vœu et le soupir de la création qui attendait la révélation du Fils de Dieu. Et il y a un Fils qui devait inaugurer la saison de la révélation du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus. À l'âge de 30 ans, c'est Luc qui vient de nous dire, Matthieu également, le Seigneur Jésus va dans le Jourdain vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans les déserts que Esaïe avait annoncé pour annoncer la venue du Messie, le Fils bien-aimé du Seigneur, qui est la réponse à la corruption de l'humanité et à la corruption de, du monde, à la corruption de la création. La réponse est là. Mais la réponse n'est pas encore révélée. La réponse à l'âge de 8, 8 jours, à l'âge de 12 ans, agissait dans le temple, mais ne répondait pas aux besoins des gens. Et pourtant, la réponse était là, mais elle était cachée. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce qui était caché devienne révélé La Bible nous dit dans le livre de lui que nous venons de lire, c'est par le baptême. Par le baptême. Lorsque Jésus vint vers Jean, il demande à Jean de le baptiser. Jean dit non, c'est moi plutôt qui dois te baptiser. Jésus lui dit non, laissons faire la justice de Dieu. Pour dire à Jean, c'est que Dieu a prévu, c'est que moi je sois baptisé par toi. Et il a été, il a reçu le baptême d'eau. Et dès qu'il a reçu le baptême d'eau, la Bible nous dit également, le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une colombe, et il nous voit ses filles entendre. Tout le monde a entendu la voix, le Père qui disait, « C'est lui-ci est lui et mon Fils bien-aimé, l'objet de mon plaisir. » Le Père révèle à la création son remède et sa solution, « Voici le Fils bien-aimé. » C'est lui qui est le remède, la solution que vous attendez, la révélation dont la création a besoin, la révélation dont la ville a besoin. Ça n'a été donné à l'humanité que lorsque le Christ a reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, et le voile est tombé. Dès lors, la révélation que la création attend, cette révélation-là s'opère de deux façons comme nous l'avons vu. Par le baptême d'eau. Le baptême d'eau révèle la personne. La personne de Jésus. Le Jésus enfant que vous avez vu, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. C'est lui le Fils bien-aimé. Parce que dans le baptême, lorsqu'on te plonge dans l'eau et on te sort, ça veut dire que ton ancienne nature est laissée dans l'eau et quand tu ressors, tu ressors dans une nouvelle nature. Le Christ, en entrant dans l'eau par Jean-Baptiste et en sortant de là, il est sorti dans une nouvelle nature. Lui qui était fils d'homme, en sortant de l'eau, le Père a dit « Maintenant, tu es mon Fils bien-aimé. » Pour lui dire « Maintenant, ton identité de fils de Dieu, Dieu va prévaloir sur ton identité de fils de l'homme. Tu agiras dans la ville, tu agiras dans la création en tant que fils de Dieu d'abord avant d'être fils de l'homme. C'est pour ça le Père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils, le fils de Dieu. » La personne, l'identité dont la ville avait besoin, dont la création avait besoin, que le Seigneur Jésus puisse manifester, c'est son identité de fils de Dieu, au détriment de fils de l'homme. L'identité de fils de Dieu a donné la puissance de ce qui manquait au fils de l'homme. Deuxièmement, le baptême également du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit est venu, le baptême du Saint-Esprit a donné à Jésus la puissance. La puissance. Le baptême donc lui confirme et le relève dans sa position de fils de Dieu. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, le Fils de Dieu peut être là, mais il ne pourra opérer aucun signe, aucun prodige, aucun miracle, ne pourra pas répondre aux besoins de la création. Il fallait le baptême du Saint-Esprit afin qu'il reçoive la puissance. Et quand le Seigneur a eu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu l'a revêtue, la Bible nous dit, et nous le verrons dans le jour à venir... Il est allé, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, pour être tenté. Et quand il est sorti du désert, après avoir triomphé, il a commencé à opérer des miracles. Dans la ville, il a commencé à répondre aux besoins des uns et des autres. Il a commencé à multiplier le pain, à changer l'eau en vin, à faire lever les paralytiques, à ouvrir les oreilles des sourds, à faire parler les muets, à ouvrir les yeux des aveugles a multiplié toutes sortes de choses il a commencé à répondre aux besoins de la création parce que là maintenant le fils de l'homme qui était caché le fils de l'homme qui ne pouvait pas triompher a reçu l'identité de fils de dieu qui prévaut sur celle de fils de l'homme et avec la puissance du saint-esprit par le baptême il a commencé à opérer dans une dimension extraordinaire dans la ville, le Fils de l'homme a opéré comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui lui a donné la puissance au Fils de l'homme de commencer à opérer et répondre aux besoins de la création et notamment de détruire les œuvres du diable. Alléluia Alléluia Nous avons mis l'accent ce soir concernant le baptême. De la même façon aussi par, anticipa par anticipation. Nous également, nous pouvons opérer dans la ville avec l'identité de fils de Dieu. C'est notre identité de fils de Dieu qui doit se manifester dans la ville au détriment de notre identité de fils de l'homme. Parce que par l'identité de fils de l'homme, nous ne pouvons pas être supérieurs à l'humanité. Nous ne serons comme tout le monde. Nous, nous serons confrontés et nous parlerons le langage du monde. Nous serons écrasés par le monde. Mais lorsque nous faisons prévaloir et nous prenons conscience de notre identité de fils de Dieu dans la ville, sur la création, et en tant que fils de Dieu, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, alors des choses vont commencer encore à être transformées dans nos vies, nous-mêmes en prenant autorité. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la question que je te pose, es-tu déjà baptisé d'eau? Tu confesses le Christ, es-tu déjà baptisé d'eau? Et si tu es baptisé d'eau, as-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit avec les dons? Es-tu déjà baptisé d'eau ou as-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit avec les dons Voilà, bien aimés ce soir, nous allons continuer la prière avec ces deux sujets. Nous allons demander, Seigneur, nous avons besoin qu'il y ait des baptêmes d'eau. Depuis la semaine passée, le Seigneur nous met à cœur de répéter cette prière, de prier pour des baptêmes. Qu'il y ait des baptêmes, des baptêmes, des baptêmes, des baptêmes. Parce que par le baptême, nous confirmons que nous sommes morts au monde et que nous vivons pour Dieu. Nous confirmons maintenant que nous sommes en Christ. Nous sommes les fils de Dieu et le baptême du Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Alors bien aimés du Seigneur, prions ensemble pour des baptêmes. Baptême, si tu n'es pas encore baptisé, prends la décision d'être baptisé. Baptême dans nos maisons, dans nos familles, Qui y ait des conversions et des baptêmes. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Père éternel, ce soir, oh Dieu, nous prions pour des conversions et des baptêmes, oh Dieu. Des conversions et des baptêmes, oh Dieu. Des conversions et des baptêmes, oh Dieu. Nous appelons Reba Santa Maredosita Namana Sente, et Sente Rebara Seigneur, nous réclamons dans ton église, ô oh Dieu, des de nouveaux baptêmes, ô oh Dieu, des baptêmes d'eau et des baptêmes du Saint-Esprit, des baptêmes d'eau et des baptêmes du Saint-Esprit. De baptême d'eau et de baptême du Saint-Esprit. Nous réclamons des baptêmes d'eau et de baptême du Saint-Esprit. Nous réclamons des baptêmes d'eau et de baptême du Saint-Esprit pour confirmer la filiation au Dieu céleste et pour revêtir la puissance au Dieu. Car nous voulons le revêtement au Dieu. Nous voulons le revêtement au Dieu. Nous voulons le revêtement au Dieu. Nous nous voulons le revêtement au Dieu. Nous voulons le revêtement au Dieu. C'est pour ça que nous réclamons des baptêmes. Nous réclamons des baptêmes d'eau et des baptêmes du Saint-Esprit. Des baptêmes d'eau par immersion et des baptêmes du Saint-Esprit. Des baptêmes d'eau par immersion et des baptêmes du Saint-Esprit. Ainsi nous pourrons opérer dans la ville. Comme le Christ a opéré dans la ville. Ainsi nous pourrons opérer dans la ville. Rabba Baba, Rebocentemaya. Seigneur, que tous les arguments et les raisonnements qui se lèvent contre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit dans les cœurs des uns des autres soient brisés ce soir au nom de Jésus. Soit brisés ce soir au nom de Jésus. Jean-Baptiste a voulu s'opposer au baptême d'eau de Jésus. Jésus. Mais le Christ lui a dit, laissons faire la justice de Dieu, parce qu'il est convenable que toute personne qui accepte le Christ passe par les eaux du baptême. Que, as jugé, ben, Père, que ta justice répasse Satan. Père, ta justice s'accomplisse ainsi, oh Dieu, dans nos maisons, dans nos familles, au sein de ton église et de ton peuple, oh Dieu, nous appelons des baptêmes d'eau et des baptêmes du Saint-Esprit. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Reba Santa Iramana Sente Rebo Santa Keria Reba namana Sente Reba Païka Reba Sente Nemaïka Mirodo Sente Reba Païka Rebo Keria Iramana Sente Sana Reba Sente le Nous toute opposition Au baptême, au nom de Jésus Reba Sente Nama Reba Rebo Que les portes de baptême soient ouvertes au nom puissant de Jésus Reba Baika, Rebo Jésus tu as commencé le ministère dans la ville vis-à-vis -vis de la création, après avoir reçu le baptême d'eau et du Saint-Esprit, santa Santata, telle est la justice de Dieu, Rebo avant d'intervenir et d'opérer dans la ville, tu devais être revêtu, tu devais être revêtu, c'est ce revêtu, le revêtement là que nous demandons pour ton peuple, pour ton église, le revêtement que nous te demandons, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, Saint que l'église soupire après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit, que l'église soupire après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit, afin d'être sur tes comme tu as opéré dans la ville, d'être sur tes traces. Au nom merveilleux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, avec le parler en langue, avec le parler en langue, avec le parler en langue, avec le parler en langue. Rabba Santa Keria, Rebaba Baika, Remo Sente Meredocita. Bien aimé, nous continuons à prier. Recommandons, si nous avons de besoin quelconque, présentons encore nos besoins ce soir au oh Seigneur. Reba Santa Keria, Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui nous as promis au oh Dieu des choses étranges, des signes, des prodiges et des miracles, des choses étranges, des signes, des prodiges et des miracles. Jésus dans la ville, dans la ville et dans la vie de la création, tu as opéré des signes, des miracles, des prodiges, des choses étranges. Ainsi, tu as démontré que tu étais le Messie, le Fils de Dieu. Démontre cela ce soir, dans la vie des uns des autres, oh Dieu. Démontre cela ce soir, encore oh Dieu, encore oh Dieu, encore oh Dieu. papa, y tanana na sente rabababaika rebo santakeria iramana sente de manasana rebababaika rebo sente de sente iramana sente naika rebababa rebo sente de sente iramana sente de maikaria rabababa je brise toute oppression démoniaque au nom de Jésus je brise l'oppression démoniaque sur toi au nom de Jésus je brise Brise l'oppression démoniaque sur toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise l'oppression démoniaque, je brise l'oppression démoniaque, au nom de Jésus, réba papa, je brise cela au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne de retirer tes mains au nom puissant de Jésus. Reba papa, rébosita, lâche réba baika, meredosita namaïka. Lâche cet enfant au nom de Jésus. Lâche le cœur de cet enfant. Au nom de Jésus. Lâche le cœur de cet enfant. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Santa Reba Rebaba Baika. Rebo sitanamaika. Meredosete ne manasente. Iramana sente ne manasana. Rababa baba. Bredos sitanamaika. Eramana sente. Eramana sana. Meredosita. Iramana sentene maika reba ba ba ba baika rebo santa keria iramana sentene manasana reba ba ba ba baika rebo santa keria manasana reba ba ba ba que l'onction soit libérée rebo sintana maikaria reba ba ba ba baika ereno sintana merci seigneur de gloire merci jésus mero Merci de toucher encore ce soir les malades, oh Dieu. Merci de toucher les malades. par le maître de Jésus, nous avons la guérison. Merci d'opérer des miracles dans les factures, oh Dieu. Rebo et tu es le dieu de prodige tu es le dieu de miracle nous croyons en cette saison nous croyons que c'est la saison de l'extraordinaire oh dieu de miracle oh dieu de miracle que les miracles Accompagne ton peuple, que des signes et des prodiges, des choses étranges, des miracles accompagnent ton peuple à tous les niveaux, en tout lieu, Oh Dieu, que des miracles accompagnent ton peuple dans la ville, dans la cité, dans la campagne, dans les continents, Oh Dieu, dans tout lieu où se trouve ton peuple, qui ait de signes, qui ait des miracles, qui ait des prodiges, qui ait de signes, qui ait des miracles, qui ait des prodiges, qui ait de signe qui est des miracles, qui est des prodiges, c'est que l'homme a dit impossible, que cela devienne possible. C'est que l'homme a dit impossible, que cela devienne possible. C'est que l'homme a dit impossible, que cela devienne possible. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur par la foi pour l'exaucement encore ce soir de nos prières. Père, nous te disons merci encore, Père, pour l'exaucement de nos prières ce soir. El Shaddai, nous te disons merci parce que tu exauces les prières au oh Dieu. Yahweh, nous te disons merci parce que tu exauces les prières. Jésus, nous te disons merci parce que tu exauces les prières. Merci parce que tu exauces les prières. Au-delà de tout entendement, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé du Seigneur, avant de clôturer notre réunion du soir, nous allons apporter nos dîmes et offrandes, les dons selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour nous bénir nous-mêmes. La Bible dit « Apportez dans la maison du trésor dîmes et offrandes, pour vous je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. » Alléluia, Alléluia, merci Seigneur Jésus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 Merci, merci Jésus de ton cœur. Merci, merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, Jésus de ton cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Seigneur, tu as dit, apportez dans la maison du trésor dit offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple et pour ton église, ô Dieu au nom merveilleux et puissant de Jésus. Donne ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer et rend ton peuple prospère et béni manifestement dans la ville, au nom précieux de Jésus. Qu'il soit la réponse évidente et effective des besoins de la création à tous les niveaux, Père. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Notre Père,